Quelques questions sur l'effet de masque. Lorsqu'on tient compte de l'effet de masque, le niveau de puissance reçu est-il toujours plus petit que celui prédit par la formule de Ata cause de 131 Est-il simplement différent, certaines fois plus petit, d'autres fois plus grand Ou est-il toujours plus grand que ce qui est prédit par la formule d'Ocumura-Atta cos231. Deuxième question, l'écart-type de l'effet de masque dans le vide vaut-il typiquement moins 5 dB, 0 dB ou 5 dB